Non? Alléluia. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu. Vous pouvez prendre place. Nous sommes dans, dans le deuxième dimanche. Si euh, on peut essayer d'avancer juste un peu, avancer juste un peu, avancer. Et les enfants aller euh, avec les moniteurs avançant un peu devant. Alléluia. Amen que Dieu soit loué, j'avais préparé un thème pour euh, ce dimanche. Et je pense que chaque année, chaque année, par la grâce de Dieu, je viens avec euh, un thème souvent qui est titulé « Les conseils d'un père » des bénédictions d'un père et l'année passée on avait parlé ou on avait pris quelques conseils pour l'année 2021 et quand j'ai essayé de, de réviser cela je me suis dit est-ce que parmi nous il y a des personnes qui ont, qui ont pratiqué ces, ces conseils est-ce qu'il y a des personnes qui ont, qui ont vu des fruits des conseils de 2020 parmi quelques points que j'avais partagés euh, en 2020, c'est-à-dire en, en janvier, ouais. la première des choses c'était de reconnaître, de reconnaître le, le bienfait des dieux de reconnaître le bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans nos dans vies. Et la deuxième des choses, j'avais dit de devenir un vrai adorateur. De devenir un vrai adorateur. Et la troisième des choses, c'était à s'attacher à l'œuvre de Dieu. Et la quatrième des choses, c'était de respecter vos responsables et d'honorer les autorités et la cinquième ou la dernière c'était de ne pas aimer le monde Alléluia Amen. Alléluia Amen. et aujourd'hui je vais partager une autre chose. Moi je pense que ce message ça peut nous aider ça peut nous aider à essayer un peu de réfléchir ou ça peut nous amener dans une réflexion par rapport à l'année que nous avons passée. Vous savez, chaque année, tout homme, pour ne pas dire tout enfant dédié ou tout chrétien, a l'intérêt de faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans sa vie. De regarder là où j'ai échoué, là où j'ai réussi, et de regarder là où je dois faire des efforts ou des choses que je devais enlever dans ma vie. Peu importe ce que tu es, tu peux être chrétien ou ne pas être chrétien. Moi, je pense que chaque homme conscient de sa vie, chaque homme qui a besoin d'exceller, qui a besoin d'avancer, qui a besoin de s'épanouir, chaque mari ou chaque femme, il a besoin de faire les bilans de l'année. Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus épanouies, peut-être chaque semaine ou chaque mois. Vous allez entrer même dans les entreprises, on vous parle de, de l'inventaire en fait, pour regarder ce qu'on a perdu dans l'entreprise, ce qui reste et ce qu'on a à faire dans les jours qui viennent. Et je ne sais pas à quoi, tant qu'enfant de Dieu, si tu as déjà fait ce bilan. Vous savez, le monde que nous sommes au jour d'aujourd'hui, même dans la vie chrétienne lorsque je suis avec Dieu, lorsque je marche avec Dieu il y a des moments où j'ai beaucoup pleuré il y a des moments où j'ai vu la main de Dieu il y a des moments où j'avais l'envie de rester dans la présence de Dieu il y a des moments où j'étais détaché tellement de Dieu mais je ne peux pas réparer toutes ces choses si je n'arrive pas à faire le bilan de l'année où le bilan de ma vie Frère cela est très important et si vous allez comprendre que chaque année il y a des fois on tombe dans les mêmes erreurs chaque année nous avons le même échec chaque année nous avons le même résultat vous savez pourquoi parce que on n'arrive pas à faire le bilan. on n'arrive pas à détecter là où nous avons tombé, là où nous avons failli, là où nous n'avons pas bien fait en 2019 tu avais des choses à réaliser tu as essayé essayé, essayé. tu n'as pas eu de bons résultats tu es passé en 2020 en 2020 c'était aussi la même chose tu continues à faire les mêmes efforts. Tu continues à faire le même système. Et finalement, tu vas avoir aussi de même résultats. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais partager des, des éléments. Certes, peut-être, il y en a beaucoup. Mais moi, je vais partager juste avec des éléments qui peuvent te permettre à réussir dans tes projets, dans ta vie, dans tout ce que tu peux faire dans cette année 2021. Frère, enfin, c'est vrai, 2020 a été vraiment trop dur pour beaucoup de personnes. C'est vrai, il y a des personnes que Dieu a tellement visitées. Et Dieu a tellement béni. Le dimanche passé, il nous a dit, moi l'année 2020, c'était vraiment une année bénéfique pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont entrées dans des hôpitaux. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup pleuré. Ils ont perdu des personnes trop chères dans leur vie. Mais il y a d'autres qui étaient contents pour eux que l'année a très bien passé. Mais nous ne pouvons pas continuer à agir la même chose si nous voulons avoir des résultats différents. Si nous voulons réussir à des choses que nous avons eues de l'échec de l'année passée, cette année, nous devons faire les bilans. Nous devons faire les bilans. Et ces bilans-là, ça va nous permettre à ne pas faire ou à ne pas répéter les mêmes échecs je ne parle pas seulement dans la vie chrétienne mais je parle aussi dans tous les domaines de notre vie Frère, nous avons besoin d'avoir l'épanouissement nous avons besoin d'avoir l'avancement nous avons besoin d'avoir en fait, l'élévation dans tout ce qu'on est en train de faire mais si tu, tu es quelqu'un qui laisse passer les choses comme ça, tu n'as pas le temps de, passer, de, de, de, de, de, de faire le bilan. Dans mon foyer, dans mes projets, dans ma maison, dans ma famille, on en a besoin. Papa vient on va s'asseoir, on va essayer de parler qu'est-ce qui n'a pas marché cette année. Maman, viens, on va s'asseoir, on va essayer de parler qu'est-ce qui n'a pas marché cette année. On va essayer de parler. On ne peut pas continuer dans la même chose, on ne peut pas continuer à avancer, on ne peut pas continuer à aller de l'avant, mais c'est comme si on était en train de réguler. Est-ce que y es quelqu a quelqu'un qui m'a compris? La première des choses, j'ai voulu d'abord qu'on puisse lire 1 Corinthiens chapitre 15 58. Mais mon point A c'est avoir l'objectif dans la vie. Lis-moi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et tu peux pointer le premier point, c'est l'objectif. Jésus, au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, travaillez les mieux amis à, à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans les Seigneurs. Parole de Dieu. Amen. Amen. Une autre personne, il peut nous prendre des Philippiens. Chapitre 3, verset 14. Gardez-moi 1 Corinthiens 15, 58. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je cours vers les bits pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. La parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Oui, je vais d'abord expliquer ici. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, il a dit ceci, Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillant de mieux en mieux. Je veux qu'on puisse retenir juste cette partie. Travaillant de mieux en mieux. Là, il nous parle des livres ou dans l'œuvre de Dieu. Écoutez. L'apôtre Paul a voulu dire à ce peuple Nous ne pouvons pas avoir le même résultat Lorsque nous travaillons pour Dieu Or pour que quelqu'un puisse Ou pour que quelqu'un ne puisse pas avoir le même résultat Cette personne est là Il doit faire à chaque fois le bilan de la manière dont il a travaillé. Amen. Si tu ne fais pas le bilan de ce que tu as travaillé, la semaine passée, les mois passés, l'année passée, tu ne peux pas faire encore mieux. Le bilan que nous pouvons faire cette année pour l'année 2020, ça nous permettra de travailler encore plus bien dans ce qu'on est en train de faire. Et Seigneur est à la peau saïe à moi dans un Moko. Et Seigneur est à la peau saïe à où il y a frère Moko. Qu'il ne puisse pas tourner dans le même effort qu'il est en train de faire. Qu'il ne puisse pas tourner dans le même résultat au Azo Zouanabou Paul, il a fait savoir à, à, à ses peuples, nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Ce qui a poussé apôtre Paul à dire à, à, à, cette parole encore à ses peuples, il a voulu savoir aussi à ses peuples, quand vous travaillez encore plus de mieux en mieux, vous aide. votre travail votre travail n'est pas en vain ah oui. cela veut dire pour que je puisse avoir des bons résultats dans ma vie je dois travailler encore plus mais ce qui va me permettre de travailler plus c'est le bilan que moi je veux faire par rapport à ce que j'ai déjà fait j'ai dit, le premier point, c'est quoi Notre premier point, c'est l'objectif. Vous savez, j'ai pensé à dire ceci, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sans objectif. Vous verrez même, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'air de Dieu, qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'objectif. Philippiens a dit ceci, Philippiens chapitre 3, verset 14, ah, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste et de Dieu en Jésus-Christ. Il a dit Nazo Kimambangou. Mais Nazoki parce que j'ai un but, j'ai un objectif devant moi. Amen. Je viens à l'église et j'écris au Seigneur, je sers le Seigneur. Mais si je sers le Seigneur, ce n'est pas pour rien. J'ai un but, j'ai un objectif devant moi. J'avais quitté mes parents, j'ai quitté ma patrie, j'ai quitté mon pays, je vais aller quelque part. Mais là où je vais, ce n'est pas pour rien que j'ai quitté ma famille. Ce n'est pas pour rien que je me suis détaché avec les personnes que j'aime beaucoup. Mais parce que j'ai un but. Amen. Frère, écoutez-moi il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui ils ont oublié pourquoi ils courent. ils ont oublié pourquoi ils travaillent ils ont oublié pourquoi ils prient Dieu c'est pour cela que tu verras beaucoup de personnes ont abandonné la vie chrétienne Beaucoup de personnes ont abandonné de servir Dieu. Beaucoup ont abandonné de marcher avec Dieu. Il y a des raisons. Alléluia. Amen. Écoutez, la première chose, parce que ces gens-là, lorsqu'ils ont commencé la chose, ils n'avaient pas le but ou l'objectif. La deuxième chose Bichembo Est-ce que ces gens-là Puissent oublier Leur but ou leur objectif Voilà pourquoi Dans la, le chapitre 3 Il dit ceci Vous avez commencé avec Dieu Qui vous a trompé vous a découragé. ouais Batou et Bélé. Quand ils ont commencé à travailler, ils ont commencé l'année. 2020 en disant que cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais lorsque les choses ont commencé à bien marcher, cette personne, il a maintenant commencé à oublier les objectifs ou le but de la chose qu'il avait commencé à faire. Il commence maintenant à regarder d'autre part. Il commence maintenant à entrer dans des jeux qui sont dans le monde. Il ne sait plus pourquoi j'ai commencé à faire cela. Mon objectif, c'était quoi Écoutez, pour atteindre un objectif, tu dois planifier des projets. Et lorsque tu vas commencer à travailler, même s'il si y a des choses à gauche et à droite, mais toi, tu vas te focaliser à ces projets-là pour que tu puisses atteindre ton objectif. Est-ce que tu peux rester une minute là où tu es assis de dire à ton, ton cœur que 2020 mon objectif c'était ceci et mon objectif en 2020 je l'ai atteint peut-être que tu n'avais pas l'objectif tu travaillais tu faisais des choses mais tu les faisais pour faire mais apôtre Paul dit ceci il a j'ai pour j'ai pour j'ai pour c'est un verset 14. chapitre 3 laisse moi reprendre ces versets Le verset 13 est très intéressant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si à votre époque, courait, il ne courait pas pour rien. Mais il y a beaucoup de personnes qui couraient en 2020. Tu as transpiré en 2020. Tu as fait beaucoup efforts en 2020. Mais c'était sans objectif. Voilà pourquoi, au bout d'un moment, tu avais abandonné. Tu étais fatigué. Tu avais laissé tomber. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne savais plus. Mais finalement, pourquoi je vais avoir beaucoup d'argent? Finalement, pourquoi je vais faire ceci? Finalement, pourquoi je vais faire cela? faut écoutez une chose. Une personne qui n'a pas d'objectif, cette personne ne peut pas réussir. Cette personne ne peut pas être stable. Cette personne ne peut pas s'épanouir. L'argent, il peut avoir des opportunités et des opportunités. Comme il n'a pas des objectifs, il va, il va soit perdre ses opportunités ou bien il va jouer avec des opportunités. Alléluia. Amen. Quand une personne qui a l'objectif, il est focalisé dans son objectif. Et cette personne, il n'est pas il n'est pas facile à influencer parce qu'il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il le fait. Quand on a l'objectif, on travaille par rapport à cet objectif-là. Si je vais dormir par terre, si je vais dormir de ne pas manger, si je vais courir ou transpirer, je sais pourquoi je le fais. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu veut interpeller une personne en disant que si tu veux réussir dans cette année 2021, tu dois avoir un objectif, frère. Si aujourd'hui, nous sommes déjà les 10, tu n'avais pas l'objectif pour 2021, pendant que nous allons prier, prie Seigneur aide moi à avoir un objectif que je travaille par rapport à cet objectif-là. On dit que j'ai réussi l'année parce que l'objectif que j'avais dans cette année, je l'ai atteint. Amen. Mais quand toi tu dis que cette année était dure pour moi, cette année était compliquée pour moi, cette année, les choses ne marchaient pas bien. Tu dis tout cela par rapport hein, à quoi? Alléluia. Est-ce que parce que ça fait longtemps que je suis en Europe, je n'ai pas de papier? Parce que je n'ai pas de travail? Parce que j'avais besoin de l'argent, je n'ai pas eu là? C'est ça ton objectif? J'ai l'habitude de demander des gens ici. Souvent à la retraite. Si Jésus, il vient maintenant, il se présente devant toi, il te dit Demande-moi une chose. Souvent, les gens grattent la tête. Non, mais parce que j'ai beaucoup de choses à demander. Mais comment ça, tu as beaucoup de choses à demander Tu dois avoir des objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui est au dessus de toutes choses, il s'est présenté direct chez toi. Tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Écoutez, il y a un exemple à suivre dans la Bible. Livre chapitre 2. Verset 44 à 50. Celui qui peut lire rapidement, il nous lit ces versets. Livre chapitre 2, 44 à 50. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances mais ne les a, a pas trouvé. Ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de trois jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte Et voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse. Voici ton père et moi nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit Pourquoi me cherchiez-vous Il leur dit Pourquoi me cherchez vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Ne savez vous pas Voyez vite et signez, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Lise un peu le verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez, Jésus avait une mission. Jésus avait un objectif la Bible dit qu'il était né dans, dans la vie d'une femme qui ne connaissait pas un homme et cette femme avait son fiancé elle avait son mais dans sa vie et cet homme s'appelait Joseph Frère à l'âge de 12 ans la bible dit lorsqu'ils sont arrivés ils devaient maintenant retourner dans l'air de mer jésus va laisser son père et sa mère pour aller parler de dieu la bible dit là où il parlait il y avait des docteurs des personnes très intelligentes. Mais un en enfant de 12 ans, pendant qu'il parlait, il répondait aux questions des docteurs et des personnes très intelligentes. Vous savez ce qui m'a surpris? La Bible dit ceci. Lorsque sa maman va venir pour les reprendre, pour les chercher. Sa maman et son père. La Bible dit ils étaient angoissés, préoccupés. Mais le problème, c'était quoi? Bien qu'il était avec eux, ils savaient qu'est-ce qu'il était venu faire dans le monde. Jésus, il ne courait pas derrière ses parents, mais Jésus courait vers l'objectif que Dieu lui avait envoyé à faire sur la terre. Ils pouvaient très bien aller ensemble avec ses parents. Ce qui m'a étonné, les parents qui sont venus avec leurs enfants, pendant qu'ils marchaient, ils marchaient, ils ont oublié. La Bible est dit pour eux, ils étaient avec d'autres voyageurs. Mais finalement, Jésus connaissant ses objectifs, connaissant le le monde. Il a dit mais ce moment ce n'est pas le moment d'être attaché avec les parents. Ce moment ce n'est pas le moment de faire d'autres choses. Mais je dois m'occuper des choses de mon père. Frère, il savait ce qu'il voulait dans sa vie. Il sait pourquoi il avait quitté le ciel. Il est venu sur la terre. j'ai aimé vous allez comprendre que depuis sa naissance tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus Marie les gardait sous jour parce que c'était des choses qui étaient très étonnantes en commençant des gens dans la visite des mages quand ils sont venus visiter Jésus la Bible dit que sa maman elle était très étonnée en voyant comment est-ce que les gens l'adoraient. Mais à l'âge de 12 ans, il était un, un enfant très intelligent, très sage. Il n'était pas un impoli. Vous savez, sa réponse pouvait être choquant à son père et à sa mère. Mais la Bible dit qu'il ne comprenait pas. Marie, savait très bien que celui-ci, c'est un messie, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Il a une mission très particulière. C'est pour cela lorsque Jésus a donné la réponse. La Bible dit, tout ce que Jésus faisait, elle gardait ça dans son cœur. Frères et sœurs, l'année 2020, ton objectif, c'était quoi? Wow. Qu'est-ce que tu avais fait pour pouvoir réussir cet objectif ben L'année 2020 est terminée. Nous sommes maintenant à l'année 2021. Nous sommes dans le dixième jour. Tu vas courir par rapport à quoi Tu vas travailler par rapport à quoi Tu vas prier par rapport à quoi Tu vas gêner par rapport à quoi Parce que tu veux quoi Même dans la vie chrétienne, nous oublions. Pourquoi nous sommes chrétiens? Matthieu 6 33, la Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume hein? des cieux. Cela veut dire si je veux devenir chrétien ou si je suis chrétien, mon premier objectif, c'est d'entrer dans le royaume hein? des cieux. Et comment, lorsque je manque à manger, je commence à condamner Dieu. Comment lorsque le mariage ne vient pas, je commence à fuir Dieu, à condamner Dieu. Comment est-ce que le travail ne vient pas, je commence à réclamer, à fuir à Dieu. Lorsque j'ai plusieurs régions, je commence à condamner Dieu et à fuir à Dieu. Lorsque dans les mariages il y a des combats, je commence à réclamer et à fuir à Dieu. Est-ce que mon objectif est de venir vers Dieu Était le royaume des cieux ou était le bien matériel Tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi J'ai donné ma vie à Dieu pour que Dieu puisse me donner le mariage. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je sais que le jour où je vais prendre le mariage, je vais donner le dos à Dieu. Mais si je suis un bon chrétien, je suis venu à Dieu. Mon objectif, ben, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'il pleuve qu'il neige, je dois rester dans la présence hein, de Dieu. C'est ça l'objectif. Frère, écoutez, écoutez. On doit être sérieux dans des choses que nous voulons avoir à Dieu. Je peux aller plus loin en disant ceci. Frère, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut savoir ce que Dieu es venu chercher. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu? Dieu nous promet, nous promet le bien matériel après avoir resté dans, ta, dans sa présence. Et si tu as déjà trouvé ton salut, tu sais que le royaume des cieux, de, de, j'entrerai. Tu verras maintenant les restes et viendras. Mais ce reste euh, ne peut pas te rendre faible. Ne paie éloigné de la présence de Dieu. Je veux qu'une personne puisse comprendre dans son cœur. Ou une personne puisse chercher dans son cœur. Moi, enfin, je suis sûr, sûr et certain. Pendant que tu es assis là, tu t'es dit, mais je pas l'objectif à 2020. besoin Tu ne sais pas ce que tu fais. Vous savez, Marc chapitre 35, dans le verset 1. La Bible nous dit ceci. Jésus s'éleva très tôt le matin. Vous savez, c'était pourquoi Pour, pour prier. Écoutez, lorsque tu as un objectif, tu vas commencer à faire des sacrifices. Tu vas commencer à se donner qui va commencer à travailler durement juste pour atteindre cet objectif là Jésus laissait les disciples endormis la Bible dit qu'il va se réveiller pour aller prier il savait que la mission que j'ai l'objectif est plutôt que pour l'atteindre je dois aussi mais sacrifier dans la vie des prières. Amen. Écoutez, 1 Corinthiens 15, 58 Travailler de mien sans mien dans l'œuvre du Seigneur. Si mon objectif et que je veux que l'œuvre de Dieu puisse évoluer, puisse s'épanouir, puisse aller de l'avant. Je dois commencer à faire des efforts. Je dois commencer à faire des bilans. Je suis arrêté où? Où est-ce que les choses ne marchent pas bien? Et je ne veux pas faire le même système pour avoir les mêmes résultats. Cela est très important. Fait beaucoup des enfants de Dieu, ils ne ils savent plus ce qu'ils veulent. Ils viennent à l'église, mais au bout d'un moment, ils ne savent pas nini. parce que y a Nini. Vous savez un enfant. Ceux qui ont un moto, voiture, un vélo, une pellamina, musique, ont un ami, A, ont un moto, ceux a un a ont un moto, ceux qui a un ont ont un il sait il est attiré partout. Et il y a des personnes qui sont comme ça. L'année a commencé, Azaki naie na objectif moroter. Bien qu'il se réveille le matin, il retourne le soir à la maison. Il gagne l'argent, il met l'argent à côté, mais il ne sait pas c'est l'amour au oyo. Lorsqu'il va écouter Quelqu'un à côté de lui Il raconte quelque chose Lui aussi Il va entrer dans ces projets là En réalité Il ne sait pas pourquoi cette personne Il a fait ce projets là Quelles sont ses motivations Et quels sont son objectif Et il y a des personnes Qui sont dans des églises hein, Ils sont comme ça Alléluia. Frère, être chrétien, cela ne veut pas dire il faut vivre dans les désordres. <rire> être chrétien, cela ne veut pas dire dans ma vie, je ne peux pas faire des bilans pour essayer d'organiser des choses. Écoutez, même les diables, hein, même le diable, pour faire quelque chose, il a un objectif. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, le volet revient pour faire quoi? Pour dérober et détruire. Le diable, lorsqu'il va te poursuivre, son objectif est exact à mon corps. De te détruire. Lorsque tu seras détruit par terre, à donner au commencement de l'année. À qui Frère, accueilli Mais maintenant, toi, tu as commencé l'année 2020. Donne-toi la réponse dans ton cœur. Tu avais quoi comme objectif à 2020 Frère, tu es partout. Nous avons la ligne. Nous avons la ligne. Au bout d'un moment même dans vertige, mais finalement il veut... quoi? Apôtre Paul dans le livre de Ephésiens 3, non qui m'a Mais ce n'est pas en vain. Frère, ouais, ce n'est pas en vain. Mais beaucoup des enfants de Dieu, frère, nous venons à l'église par coutume. Nous ne venons pas à l'église par objectif. Mais nous venons à l'église parce que... Le dimanche, je ne peux pas rester à la maison, il faut que j'aille prier. Mais tu viens prier, pourquoi? Pourquoi tu es dans l'église? Pourquoi tu es dans la présence de Dieu? Écoutez, quelqu'un qui a un objectif... Lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, son désir est seulement un. Hein, de faire ce que la parole de Dieu lui demande. Pourquoi Parce que son objectif hein, est d'entrer un jour dans le royaume hein, des cieux. Amen. Mais en venant à l'église, on va geler. J'ai l'envie de commencer à conduire. Il à vélo, si je peux dire. On t'a dit, pour bien arriver à un tu dois commencer à faire des essais. Toi, les essais, tu ne veux pas. Mais tu veux conduire directement le vélo. Est-ce que tu peux atteindre cet objectif-là Frère, même dans la vie chrétienne, pour atteindre ton objectif, il y a des choses à respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses à respecter. Tu dois commencer à faire des efforts par rapport à ton objectif pour que ton Objectif ne soit pas en vain ou tes efforts ne soient pas en vain. Frère, je vais vous dire sincèrement, moi quand je viens à l'église, finalement, depuis que j'étais trop, trop, trop jeune. Je sais pourquoi je viens à l'église. Et je regarde des personnes. quand Surtout quand je suis dans la présence de Dieu pas que j'ai un enfant, pas que j'ai une femme, pas que j'ai une famille. Parce que au bout d'un moment, un jour, toutes ces personnes-là, chacun, prend dans son chemin. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Si toi tu ne veux pas le faire, moi je vais le faire. Je sais mes objectifs ou mon objectif. Si, dis-moi, l'Église, si, dis-moi, l'Église, peut commencer à comprendre que chacun, chacun a des devoirs à faire pour avoir un jour l'accès dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ce message que ce soit ici à l'église ou lorsque tu vas retourner chez toi à la maison, tu commences à mettre en place les objectifs atteint atteindre et faire un projet. Et lorsque l'année, ça va terminer, tu vas faire le bilan où tu vas juger l'année par rapport aux objectifs que tu avais. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. amen? Jésus ne gênait pas pour rien. Jésus ne rêvait pas très tôt le matin pour rien il savait que pour que toi, tu puisses être sauvé, lui, il doit faire bien son travail. Si on est chrétien aujourd'hui, parce que Jésus avait fait très bien son travail, Amen. et dans son travail, il y, avait, il y avait des personnes qui ont poursuivi son travail. Et ces personnes-là ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous soyons hein? là. <rire> Alléluia Parce qu'il a fait ceci, moi aussi je veux faire cela. Tu ne sais pas ses motivations. T'imagines, tu vois quelqu'un qui veut commencer à faire le commerce. Peut-être lui, il a 500 000 euros. Toi-même, 100 000 euros, aux enamotés la Lorsque tu vas essayer, peut-être lui, des fois, il perd l'argent. Toi, tu essayes, le petit que tu avais, tu vas le perdre. Mais il a à continuer parce que la motivation Même lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on a des motivations différentes. Voilà pourquoi tu verras, une autre personne, il peut venir dans la retraite pour prier. Une autre personne, il dit que bon. Nous avons la Une autre personne dit, il va se donner encore de plus en plus dans la présence de Dieu. Mais une autre personne il dit, nous ça la j'ai mes motivations. J'ai mes objectifs à atteindre. Ouais, 2021, nous sommes dans les dixième jours. Avant, avant que la semaine prochaine termine, planifie des choses. Et lorsque l'année, ça va terminer. Tu vas faire ton bilan par rapport à cet objectif-là. Okima n'a pas batté. battu. Oui, mais là, m'a de monde de de On a qui a ça, Okima. au Okima. Ni on a évité parce que bon, -qu mais on va dans ça n'ini non qui la vie de beaucoup de personnes est comme ça frère ouais, même dans l'église mais sans objectif et il y a d'autres personnes qui pensent que si j'ai prie, je prie, je prie, je prie, je gêne. Dieu va tout faire. Non, frère, Dieu aime aussi des personnes organisées. Voilà pourquoi tu verras, pour qu'il puisse choisir quelqu'un pour aller sortir le peuple d'Israël, il va choisir quelqu'un qui a beaucoup étudié. Je vais terminer ici. La deuxième des choses, c'est les choix. C'est les choix. les choix. Ça, c'est un point que je vais parler de cela cette année. Vraiment, je vais entrer en profondeur. Tu sais, ce qui peut faire que tu puisses réussir dans cette année, ça sera aussi tes choix. Personnes que tu peux écouter. Bato et Yoga. Il y a d'autres personnes que tu peux écouter. Ils t'amènent dans des échecs. Et il y a d'autres que tu peux écouter. Ils t'amènent dans un bon chemin de récine. Et écouter une personne, c'est un choix. Je peux faire le choix de t'écouter, je peux faire le choix de ne pas t'écouter. Amen. Amen. C'est aussi un choix avec des personnes que tu peux marcher avec eux. Ouais, C'est un choix. Oui, souvent, on dit, j'ai pas de choix. T tu dois avoir des choix. Il y a des choix, j'accepte de souffrir, mais je vais atteindre mon objectif. Parce que je vais souffrir, je n'ai pas de choix. Laisse-moi quand même vêter. Tu peux faire un choix de rester dans la souffrance et de réussir à ton aller. C'est aussi un choix. de chercher des personnes que tu vas fréquenter. La Bible dit ceci. Celui qui marche avec des sages devient un sage. Tu sais, si toi tu parles et tu es entré dans un milieu où les gens parlaient français, français, français, français, ton lingala là est comme abusé par des même si tu ne connais pas parler très bien français, tu vas commencer à parler, à mélanger avec un hein, français. Tu sais pourquoi Parce que maintenant tu fréquentes hein, des gens qui parlent hein, français. Ouais, c'est un choix. Genèse chapitre 24, verset ben, 1 à 6. On n'a pas besoin de lire ça. La Bible dit ceci. J'avais donné euh, Marc chapitre 1,35, euh, chapitre, euh, je ne sais pas si c'est 35. 1,35 hein? plutôt. Marc 1,35. Genèse chapitre 24, 1 à 6. Abraham, il était débénéfié. Et il a voulu. Donné à son fils femme. Vous savez, dans la maison d'Abraham, Abraham avait plusieurs serviteurs. Mais Abraham avait fait le choix d'un serviteur qui était le plus ancien de sa maison. Supposons que ces serviteurs, il connaissait le caractère d'Abraham. Il a vu la naissance d'Isaac. Il a vu comment est-ce qu'ils se comportent dans leur maison. Et Abraham, il va faire le choix de ses serviteurs-là pour lui dire, c'est toi qui vas choisir la femme que mon fils va épouser. Et Abraham lui a dit ceci, prends ta main, mets sur mon cuisse, gire. Que tu ne vas pas prendre une femme étrangère pour mon fils. Frère Abraham avait des choix. Dans la vie, frère et soeur, tu dois être exigeant ou exigeante dans tes choix. Tu sais pourquoi Parce que la responsabilité de perdre ou de gagner, de réussir ou d'avoir les échecs, ça sera à toi. Vous allez remarquer, les serviteurs d'abord a demandé à Abraham peut-être la femme sa famille ne voudra pas laisser leur fille venir laisse moi partir avec ton fils Abraham l'a dit moi n'en a rien à voir. des Basique, cherche une femme et cet homme avait aussi un problème de quoi? des choix. Mais j'aime cet homme parce qu'il avait consulté Dieu. Il avait consulté Dieu. Frère ben chaque mon chouchou, toujours joie dans la vie. Non parce que nous sommes attaqués par les diables, mais des fois parce que des choix n'a pas de et belé n'a pas vu n'a miso et ça vient de parce que ma choix frère tu peux faire le choix cette année de se donner encore plus à Dieu c'est ton choix Tu peux faire aussi ton choix en disant que cette année, je vais être ceci avec Dieu. C'est ton choix. Mais sache-le très bien. Un mauvais choix, ça va beaucoup t'écouter. Il n'y a pas banane il n'y a pas de banane au Yorouioka. Il n'y a pas de banane au Yorouioka. Il n'y a pas de banane banane Vous savez, je vais vous dire une chose. Même pour que je puisse travailler avec toi, c'est aussi un choix. Je dois savoir s'il y a la confiance. Je dois savoir si tu m'aimes. Je dois savoir si nous avons les mêmes idées. Je dois savoir si nous avons la même vision. Et ce si choix-là, personne ne va faire ça à ta place. C'est toi-même qui va le faire. Fais choix, il y a ma Et mes ménages échecs en 2021. Je dis des choses. C'est sûr qu'il y en a plus. La première des choses objectives 2021, le 20 plutôt, objectif n'a eu à atteindre les Peut-être que pendant je parle des bilans, des bilans, des bilans, des bilans, peut-être ton bilan, toi, n'a salué qu'à deux fois, des contrats dans ce qui est en 2020. La TMO, encore quatre fois, de moins six fois. Il a même un peu il bébés ouais. qui vont changer de la basse gamin, garde-robe, non, si la Voyez, Si c'est ça tes objectifs aux dans la 2020, aujourd'hui prie, dis Seigneur, j'ai des vrais objectifs. Il y a aussi des objectifs que vous pouvez atteindre. En voulant atteindre dans des couples, dans des familles, dans des maisons. Les choix. Quels sont les choix que tu avais fait l'année passée? Je veux parler de ça. Mais je veux que tu saches les objectifs et les choix. Sont des éléments très importants que tu dois mettre en place pour réussir cette année. Je vais clôturer. C'est lui qui a trouvé Proverbe chapitre 16, verset 20. Si on peut se tenir debout, on lit ces versets. Proverbes 16, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'éternel est heureux. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Lis-moi encore une autre verset. Allez-y, sacrifice si tu as trouvé. Proverbe 16, verset 20. Oui. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'éternel est heureux. Chez lui, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'éternel est C'est Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Est-ce que tu peux prendre les temps de réflexion tu peux prendre le temps de réflexion. C'est la réflexion qui va, qui va faire que tu puisses comprendre là où ça marchait et là où ça n'a pas marché. Si tu ne sais pas réfléchir, ça sera compliqué pour avoir un bon objectif. Si tu ne sais pas réfléchir, ça sera aussi compliqué pour faire des bons choix. Je veux que tu, tu pries maintenant. Puis s'il y a des objectifs à atteindre, prie pour cela S'il n'y en a pas, maintenant commence à mettre en place avec Dieu des objectifs à atteindre. L'apôtre Paul a dit, j'ai cours. J'ai cours. Pour remporter les prix. J'ai cours pour remporter les prix. Je cours pour remporter les prix. Et toi, tu cours pourquoi? Toi tu pries pourquoi? Toi tu es dans la présence de Dieu pourquoi? Toi tu cherches l'argent pourquoi? Et les vont voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, prions Dieu, prions Dieu. Prions Dieu. Alléluia. Prions Dieu, Alléluia. Prions Dieu, Alléluia. Béni sois-tu. Gloria, Gloria, ton vrai Père. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre voix. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Papa. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre, notre Seigneur. Toi qui es notre Dieu, éternel le Dieu des gloires. Prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie, prie. Prie, t'as besoin de faire le bilan. Après avoir fait un bilan, t'as besoin maintenant Maintenant, de mettre en place les objectifs. Tu as besoin aussi de faire des choix. Des choix afin que tu réussisses dans cette année. Des objectifs et des choix pour que tu réussisses dans cette année. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Gloria. Alléluia. Restez mais je vais prier. Éternel, le Dieu des gloires, le Dieu des grâces. Seigneur, nous voulons faire le bilan de l'année passée pour mettre en place avec toi des objectifs à atteindre cette année et des choix à faire pour rester dans cette année. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse soutenir chaque pensée, puisse soutenir Seigneur des gloires, mon frère, ma soeur afin que nous marchions avec toi. Seigneur, pendant que nous allons mettre en place des objectifs et pendant que nous allons faire des choix. Père, loin de nous, tout ce qui peut perturber, Seigneur, nos pensées, nos idées, tout ce qui peut, peut nous amener loin de toi, Et ne pas alléluia, Seigneur, des gloire à faire un bon bilan et à mettre en place des objectifs qui peuvent nous amener dans le récit. Père, je bénis cette parole. Que cette parole puisse prendre la place en nous. Que cette parole puisse prendre la place en nous. Que cette parole puisse prendre la place à nous. Qu'elle demeure, qu'elle produit des fruits. Par le nom puissant de Jésus. Je bénis ces messages Je bénis cette année. Marche, Alléluia, avec nous dans les couples, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir les temps dans, de parler l'un à l'autre et de mettre en place des objectifs et des choix à faire afin de vaincre, afin de réussir dans cette année 2021. Tu n'es pas un des deux autres, tu es un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom, car tu es notre Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la gloire. Et nous disons, merci Seigneur Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu.